Et eh bien salut à tous et à toutes, c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter GetURL Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner Pour ne rien rater des prochaines vidéos Allez c'est parti Donc qu'est-ce que c'est GetURL GetURL c'est un site qui vous permet de raccourcir vos liens et lorsque les gens vont cliquer dessus vous allez gagner de l'argent Donc c'est très utilisé et très connu, il y a par exemple Adfly, Clicktune Mais celui-là c'est le seul où j'ai vraiment été payé C'est-à-dire quand même pas deux mois d'inscription j'ai déjà reçu un paiement de 5$. C'est vraiment incroyable. Celui-là, il marche vraiment bien. Du coup, Adfly et tout, moi, je quitte. Je préfère celui-là, concrètement. Donc, Dans la description, vous aurez un lien pour rejoindre GetURL. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur cette page. Donc, c'est la page d'accueil. Vous aurez la possibilité de raccourcir un lien. Donc, C'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, on a un exemple avec Google. Voilà. Je fais shorten et... Voilà, il nous donne plusieurs liens qui vont nous permettre euh, de gagner de l'argent. Donc vous collez ça par exemple en dessous de votre vidéo ou sur un post Facebook, Twitter, etc. Et lorsque les gens vont cliquer dessus, vous allez gagner un peu d'argent. Donc vous avez ici sur le côté tout le menu avec MyLink, donc c'est tous les liens que vous avez raccourcis. Vous pouvez voir euh, combien d'argent vous avez gagné, etc. Report, c'est toutes les statistiques, combien vous avez gagné ce jour, combien de personnes ont cliqué sur ce lien, etc. Paiement, on verra après. Et Tools, donc c'est les outils en gros, vous avez l'auto-link-shorter, ça c'est pour les sites web, donc c'est pas très intéressant. Le mass-shrinker, donc c'est euh, pour copier, coller plein d'URL à la suite, au lieu de faire à chaque fois, euh, hop, ctrl-v, shorten, etc. L'easy-link, c'est moins intéressant aussi, et le social-link-maker, c'est-à-dire, euh, par exemple, vous pouvez euh, cacher dans une image un lien. Donc si les gens cliquent sur cette image, ils vont être redirigés vers une autre page. En dessous, c'est les trucs pas très intéressants, nous contacter, etc. Donc, on va voir les paiements. Vous voyez que je, ce mois-ci j'ai gagné 50 centimes. C'est normal aussi parce que j'ai un peu arrêté de partager mes liens. Mais je vais vous montrer un truc. Voilà, c'est que j'ai 2,77$ qui sont pas encore payés. Et j'ai 5,268 qui ont déjà été payés. C'est-à-dire que je les ai reçus sur mon compte PayPal. Donc vous avez la possibilité de recevoir sur Paypal ou sur votre compte bancaire je crois. Du coup voilà vraiment GetURL. C'est le seul que j'ai trouvé vraiment rapide et très efficace. Les 5$, je les ai fait en même pas un mois. Donc euh, c'est pour vous dire que vraiment, ça pousse, si on pourrait dire. Donc voilà, Donc si GetURL t'intéresse, n'hésite pas à aller t'inscrire dans la description, j'ai mis le lien. Vraiment très intéressant, c'est très rapide, t'as juste à partager ton lien et t'attends et tu vois gagner tes gains. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut